Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène bosser ici à Saint-Benoît-sur-Vanne, dans l'Aube, à la découverte du job de Maxime. Salut Maxime. Bonjour Jerry. Et puis bienvenue à bon duel. Ben, merci beaucoup. C'est quoi ton job ah. ici Eh ben moi je suis préparateur de recettes. Super. On va bosser ensemble Eh ben allez, pas de soucis, On va aller s'habiller. Allez, go. Voilà. Alors on va mettre la sauce dans le riz. Allez. Alors on va d'ailleurs retirer la sache. Et du coup, là, on a juste appuyé sur un petit bouton. Le pré dosage est déjà fait. Voilà, vas-y. Ça remet le poids à zéro. Et ah là, ouais. ça fait couler la sauce. Et là, maintenant, donc, dès que c'est fini, ça marque dosage correct, on peut retirer le bac. Hop. Faut ça. pas renverser la sauce. Et là, on va aller l'enclencher. On va le charger. Et voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton job au quotidien Alors, moi quand je travaille du matin, ce qui me c'est de travailler toute la matinée et comme ça j'ai mon après-midi de C'est-à-dire tu commences à quelle heure Le minimum c'est 3h quand on est en été. Okay. Sinon c'est aux alentours de 4-5 heures. À la fraîche. Voilà. Et on finit aux alentours de 11 h jusqu'à oh oui. 13 h à peu près. Donc l'après-midi. Après on a l'après-midi de vivre. On travaille jamais l'après-midi. Ça alterne. Une semaine sur deux. C'est de 11 h ou midi jusqu'à à peu près 21h-22h. Ah ouais ok. Et puis là après, à l'aide de la... de... du râteau, on va pouvoir ramener du coup le produit à l'intérieur du bac. Et ça fait les bras, hein Ouais Hey, Allez, et voilà. Et là on est. On recouvre du coup le bac. Tu l'emmènes sur la ligne. Ici, voilà. Hop. Et après là, il y a juste à attendre. Là, on est déjà à moins moins un. On donc, est du bon. Coup, on est super bon là. Le. Okay. Le produit, il est bien frais là. Et après. Et après, du coup, on va leur laisser, et c'est eux qui vont le mettre sur la ligne. Et dans cette entreprise en particulier, qu'est-ce qui te plaît ah, Les produits. Les produits, moi je les trouve euh, les produits super intéressants. Ils sont bons. On sait ce qu'il y a dedans. Euh, il y a la traçabilité super importante. On sait vraiment tout retrouver. Ça fait combien de temps que tu fais ce job, toi Moi, ça fait trois ans. Trois ans. ans okay. J'ai commencé en intérim. Et là, je suis actuellement un CDD, mais professionnel. C'est-à-dire je... Parce que je fais une formation avec Bonduel. En fait. Chez Bonduel prends... Chez Bonduel, ouais. Okay. Tous les vendredis, j'ai une formation. C'est pour avoir un certificat de qualification professionnelle. Le CQP, pour Le ça. CQP, exactement. Et du coup, moi, ça serait sur ce poste-là, la cuisson. Et comme étude, tu as fait quoi Alors moi, j'ai fait un CP cuisine. Ah oui, donc tu avais déjà non, quelques notions ouais, de J'ai des petites notions de, Cuisto, base de quoi. cuisine, mais... Euh... Ça aide Ça aide un petit peu. Mais si moi, euh... j'ai pas fait de CAP non, cuisine Non, a pas besoin. Okay. C'est vraiment... Euh, on a une formation super bien calée. Voilà. En un mois, tu, tu sauras gérer ton poste tout seul. OK. Ah ouais, et comment de... tu vois l'avenir pour toi Mon CQP déjà, avoir mon CDI. Et euh, à la suite de ça, pourquoi pas devenir responsable d'équipe Ah ouais, carrément. Ouais. Okay. ouais, ouais. Moi, je, <rire> moi, moi, je, je te suis... le souhaite. Moi, je vise. <rire> T'as raison. Ambition. Ambition. Et justement, quelle qualité il me faut pour bosser ici euh, bah, Déjà, il faut être organisé. D'accord. Il faut être polyvalent. Mais faut être aussi dynamique et très motivé quoi. Et en entrant ici chez Bonduel, quel cliché t'avais en fait bah, au début, moi, je pensais que Bonduelle c'était vraiment genre les petits pois, de la conserve, de bah la oui. carotte. Les petits pois carottes. Quoi. Voilà. Et quand je suis arrivé ici, c'était pas du tout ça du tout. C'était de la barquette et c'était diverses recettes, diverses produits. Mais bon, les légumes, ils viennent d'où eh ben majoritairement les légumes comme la carotte ils viennent d'ici, de nos régions, en Champagne-Ardenne, dans l'Aube. Euh... À proximité de l'usine. À proximité, il ouais, y a des champs qui sont autour de l'usine et il y en a c'est de la carotte. Ah, ouais. Donc là c'est les chaudeurs. Donc c'est un peu bruyant. Ouais. Ça sent bon la carotte ici. Ouais. Ça sent bon la carotte. Et eh bien ici on fait de la carotte fait de la, ouais. carotte citron, de la, de la costaud, euh, de la carotte râpée. Le processus, en fait il est très simple, c'est qu'on a de la carotte qui arrive là-bas, ouais. qui descend, ça tombe dans un gros bac qui va les chauffer. Okay. Pour pouvoir débactériser et détruire les bactéries qu'il y a autour. Ah donc elles sont quand même cuites Elles sont cuites à ah, quelques okay. secondes. Et ensuite ça tombe directement donc, tout le long dans un espèce de beau tunnel avec de l'eau froide. Okay. Pour qu'elles soient refroidies, elles tombent ensuite là-dedans ou qu'elles sont ramenées sur les tapis pour ensuite être ah, coupées. C'est voilà, voilà. ça. Oh, okay. Et ce tapis-là, il va couper la carotte en râpé, en petite lamelle, pour tomber ensuite dans le bac. Et après, la sauce arrive, ça mélange et, et ça tombe là, et ça tombe ici. Alors, les y mets en route. Ah oui, la voilà, la carotte. Et la carotte, elle arrive. Carotte. les navets, il y en a beaucoup sur nos écrans. J'ai commencé en saisonnier et j'espère bientôt un CDI. Euh, les deux, parce que la nature, c'est notre futur. Maxime, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien et ben, ici. Merci à toi d'être venu. Moi, j'ai adoré l'expérience. Super bien aimé. Oh, et puis c'est sympa l'usine, hein, quand oh, même. Oui. Et puis, du coup, j'ai ton déjeuner pour ce midi. Ah, c'est la salade qu'on a fait ensemble. C'est la salade qu'on a fait ensemble. Génial. Ouais. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, chez Bonduel, n'hésitez pas à postuler. Bonduel recrute. Il y a plein de jobs pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez la, la vidéo. vidéo. C'est quoi ce logo, Maxime Eh ben, ça, c'est le logo de sécurité. Et je t'invite à signer notre charte parce que chez Bonduel, la priorité c'est la sécurité. Ok. Je suis embauché alors. T'es embauché.